Le député est la personne qui siège à l'Assemblée nationale. Ce député doit donc avoir au moins 18 ans. Il est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Aujourd'hui, il existe 577 circonscriptions françaises, en métropole, en Outre-mer ou à l'étranger, et c'est pour ça qu'il y a 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Mais quel est le rôle du député Alors, l'article 24 de la Constitution dispose que le Parlement, il vote la loi, et il contrôle l'action du gouvernement, et enfin, il évalue les politiques publiques. Premièrement, il vote les lois. Alors il y a soit les projets de loi qui sont les lois à l'initiative du gouvernement, il y a à peu près 85% des lois qui sont des projets de loi. Il y a également les propositions de loi, c'est-à-dire des lois qui sont à l'initiative des députés. Ce sont donc les 15% restants. Aujourd'hui, en pratique, les députés pensent qu'ils doivent représenter les spécificités de leur territoire, de leur circonscription. Mais en réalité, ils ne devraient pas. Ils sont investis d'un mandat national. C'est même écrit sur le site de l'Assemblée nationale. La représentativité des territoires est donc laissée au Sénat. Donc, euh, dans un second temps, il élabore également les lois. Donc, soit il peut rédiger une proposition de loi, euh, soit il peut proposer des amendements qui vont venir modifier une loi, Donc, soit une proposition de loi, soit un projet de loi, qui est en train d'être examiné à l'Assemblée nationale. Troisièmement, il contrôle l'action du gouvernement. Le député peut siéger dans les commissions. Il y a plusieurs types de commissions. En premier lieu, il y a les commissions permanentes, il y a également les commissions spéciales et les commissions d'enquête pour certaines affaires. Le député peut également poser des questions écrites ou orales chaque mercredi. Enfin, il peut voter une motion de censure pour censurer le gouvernement qui sera donc obligé de démissionner en vertu de l'article 49 alinéa 2 de la Constitution. Alors, donc maintenant que nous avons vu euh, les, le rôle d'un député, nous allons voir quelle est la semaine type du député. La semaine commence naturellement le lundi où le député est libre et donc euh, souvent ce jour est consacré à une permanence dans la circonscription dans laquelle il a été élu ou dans le chef lieu du canton. Alors, Normalement, euh, le député, euh, selon le règlement de l'Assemblée nationale, doit représenter l'ensemble des Français, et pas seulement le, les députés de sa circonscription. Il dispose en effet d'un mandat national. Ensuite, le mardi se décompose en plusieurs étapes. Tout d'abord, dans la matinée, il y a une réunion de travail avec le groupe parlementaire et les assistants parlementaires au bureau de l'Assemblée. Le rôle de cette réunion est de revenir sur les points importants et les positionnements de groupe vis-à-vis -vis des points actuellement débattus à l'Assemblée nationale. Ensuite, à 15h, il y a les questions d'actualité au gouvernement. L'objectif est donc de clarifier la position du gouvernement et notamment du ministre concerné sur une problématique particulière. En fin d'après-midi, il y a la participation aux séances, c'est-à-dire le moment où les députés se prononcent sur les lois. Il y a également les participations aux commissions, aux réunions des groupes d'études dont le député est également membre. Alors, qu'est-ce qui se passe le mercredi à l'Assemblée nationale le matin, on a encore diverses réunions selon l'agenda, donc des réunions avec les commissions, euh, avec des, les groupes d'études, avec le parti politique ou encore, euh, il peut, et le député peut encore euh, rencontrer des ministres. À 15h, il y a la question d'actualité au gouvernement sur le même schéma que celle du mardi après-midi. En fin d'après-midi, comme le matin, il y a diverses réunions selon l'agenda. Et en soirée ont souvent lieu des réunions de l'amicale parlementaire et d'éventuels dîners ministériels. Le jeudi à l'Assemblée nationale, il n'y a pas tellement de, de travaux qui se passent au sein de l'hémicycle. Ça se fait plutôt sur le terrain en circonscription. Il y a des réunions diverses selon les agendas de députés, également des permanences parlementaires dans sa circonscription, et enfin des visites sur le terrain, dans les entreprises ou encore pour aller voir des associations. Le vendredi, le député est dans sa circonscription, puisqu'il est libre d'organiser son temps pour rencontrer les citoyens et les citoyennes et effectuer son travail d'étude de la loi. Le, le samedi et le dimanche, c'est une journée où le député est libre. Tout d'abord, les députés peuvent participer à des inaugurations, mais aussi à des manifestations culturelles ou sportives, des fêtes, des foires, des réunions, ou encore des rencontres avec les associations.